Est-ce que vous êtes plus Ella Fitzgerald ou Billie Holiday Ella Fitzgerald. Non. Non. non non non, non, non. j'allais dire Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Ouais, mais j'allais faire une chronique sur euh, Billie Holiday. Ah ben un autre jour, mais moi c'est Ella. Bon ben OK, on va parler d'Ella puis je vais laisser Benoît parce que t'es le spécialiste, c'est ça ben, c'est surtout que j'aime ça Ella et ça fait 35 ans, peut-être 40 ans que j'écoute du Ella Fitzgerald continuellement. Ben moi c'est impossible que je l'écoute depuis plus de 40 ans. Donc je pense <rire> que je vais te laisser euh, en parler. Laisse l'âge parler. <rire> ah, bon, OK, là j'ai la raison. Allez, oui. Ella Fitzgerald ouais. par Benoît Melançon et en musique. C'est parti. Ella Fitzgerald occupe presque tout le 20e siècle. Elle est née en 1917, en Virginie, et elle est morte en Californie en 1996. Je ne vais pas essayer, en quelques minutes, de vous raconter toute sa vie. J'ai plutôt choisi de vous présenter cinq chansons pour mettre en lumière autant d'aspects de sa carrière, de sa personnalité et de son style musical. Première chanson, A Tisket, A Tasket, 1938. A tiscuit, a On ne sait pas grand-chose de l'enfance ni de la jeunesse de La Fitzgerald. On sait qu'elle n'a pas de formation musicale et on sait qu'elle rêvait d'être danseuse. Comment faire pour atteindre ce but, comme beaucoup de jeunes femmes à l'époque, en participant à des concours d'amateurs à New York. On est alors en 1934 et Love Fitzgerald s'inscrit à un concours de danse. Elle change d'idée et finalement, elle chante. Et surtout, elle gagne le concours, ce qui va se reproduire par la suite. Ces victoires vont lui apporter de la reconnaissance publique immédiatement et cette reconnaissance fait qu'elle va être recrutée par un orchestre pour devenir sa chanteuse attitrée, l'orchestre du batteur Chick Webb. C'est avec cet orchestre qu'elle va enregistrer son premier grand succès, « A tisket A Tasket ». C'est ce qu'on appelle en anglais une « novelty song ». C'est très léger, vite créé, vite enregistré, vite remplacé, mais pas avant d'être vendu à un million d'exemplaires, dit-on. Deuxième chanson, « It's only a paper moon », 1945. Chick Webb, qui a accueilli Ella Fitzgerald dans son orchestre, meurt en 1939. Pendant quelques années, c'est elle, Ella Fitzgerald, qui va le remplacer comme chef d'orchestre. Imaginez la responsabilité quand vous êtes une femme, une jeune femme, Ella Fitzgerald a 22 ans, une jeune femme noire dans une Amérique profondément raciste, une jeune femme peut expérimenter. Ben, L'expérience va être, vous vous en doutez, euh, de brève durée. La carrière de Fitzgerald est alors gérée par la maison Decca, qui était la maison de disques de Chick Webb. C'est une période faste pour la carrière de Fitzgerald. Elle aurait vendu plus de 22 millions de disques entre 1939 et 1954. Le problème, c'est que l'équipe de Decca a assez peu d'ambition musicale pour Ella Fitzgerald. On lui demande de chanter un peu toujours la même chose. Attention! Ça ne veut pas dire qu'elle n'enregistre pas de grandes chansons à cette époque. Elle à Paper Moon » en 1945, c'est une très, très grande chanson. Et c'est aussi ma chanson favorite, « Bella Fudge. Troisième chanson, « Miss Otis Regrets » 1956. « Miss Otis Regrets, she's la transformation la plus radicale, la plus fondamentale de la carrière de Love Fitzgerald a lieu entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 1960. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Il arrive que Norman Grants devient l'agent de Love Fitzgerald, son impressoré. Ici, j'ouvre une parenthèse, c'est qui ce Norman Grant? C'est l'exact contemporain de Love Fitzgerald. Il est né en 1918, il est mort en 2001. C'est un homme d'affaires avisé. C'est un collectionneur d'art. C'est un ami de Picasso. C'est aussi, sur le plan personnel, manifestement, quelqu'un d'assez désagréable. Mais bon, c'est surtout un vrai amateur de jazz qui veut changer profondément l'histoire de cette musique-là. Parmi les choses auxquelles il veut s'attaquer, il y a le racisme. Il exige que tous les musiciens soient payés de la même façon. Il exige que tous les publics soient traités de la même façon. Il exige de mettre fin à la ségrégation raciale dans les salles. À plusieurs égards, mais pas tout seul, il va d'ailleurs réussir. Il veut aussi donner ses lettres de noblesse au jazz. Comment? De deux façons principales. D'une part, il veut sortir le jazz des boîtes de nuit et des bars. Du jazz, pour lui, ça s'écoute dans une salle de concert. D'autre part, il veut montrer que le jazz est, d'une certaine manière, la musique majeure, la musique classique des États-Unis. C'est dans cet esprit-là qu'il va lancer une série de huit albums, parfois en plusieurs disques, intitulés The Great American Songbook. Je ferme ma parenthèse. Qui va interpréter ce Great American Songbook, Ces pièces du grand répertoire états-unien, elle a fait rôle. En 1956 et 1964, elle va chanter les grandes pièces de Rogers et Hart, de Duke Ellington, d'Irving Berlin, des Frères Gershwin, d'Arl Darlin, de Jerome Kern et de Johnny Mercer. Mais sur This Regrets est tiré du premier songbook, le meilleur à mes yeux, en fait à mes oreilles, celui de Cole Porter. Quatrième chanson, McDonough, 1960. Norma Grunt est particulièrement habile à organiser des tournées des grandes vedettes du jazz, d'abord aux États-Unis, puis au Canada, puis en Europe, puis partout dans le monde, jusqu'au Japon ou en Australie. C'est pour cette raison qu'on retrouve Ella Fitzgerald à Berlin en 1960. Elle choisit d'interpréter un classique de Kurt Weill, Mac the Knife. Le problème, c'est que, dans la deuxième minute de la chanson, Ella Fitzgerald oublie les paroles. Elle ne sait plus quoi dire. Pour se tirer de cette situation un brin délicate, elle va avoir recours à deux procédés, qui sont, entre autres choses, sa marque de commerce. D'abord, l'improvisation. Elle va inventer de toutes pièces des paroles, au lieu des paroles de la chanson, notamment en utilisant le nom de ses musiciens. Ensuite, deuxième procédé, elle va se servir du scat. Qu'est-ce que c'est que le scat? Le scat, c'est l'utilisation de sons, de nomatopées, de bruits, au lieu des paroles. Alors, Fitzgerald n'a pas inventé le scat, mais elle l'a popularisé, au plus grand plaisir de son public, et particulièrement de son public allemand de 1960. Cinquième et dernière chanson, « Make me rainbows » 1979. the 1979. Ella Fitzgerald a beaucoup, mais vraiment beaucoup joué en duo. Soit sur disque, soit à la télévision, soit en spectacle, avec Frank Sinatra, avec Louis Armstrong, avec Oscar Peterson, avec Duke Ellington, avec Joe Pass à la fin de sa carrière et avec Count Pacey. Elle pouvait chanter n'importe quoi du country, du blues, des chansons des Beatles ou de Stevie Wonder, des novelty songs, comme It Is or task It A ou des ballades, comme Miss Otis Regrets. Avec Count Basie, en 1979, c'est un big band, un grand orchestre. Ce qu'on entend là, c'est la puissance de sa voix, encore à 62 ans. L'étendue vocale d'Ella Fitzgerald, son registre était spectaculaire, et Make Me Rainbows le montre parfaitement. On ne sait pas beaucoup de choses la vie personnelle d'Ella Fitzgerald, on sait qu'elle a été mariée deux fois dans quelques années avec le bassiste Ray Brown. On sait qu'elle a eu un fils adoptif. On sait qu'elle a beaucoup travaillé. En 1962, par exemple, elle a été en tournée 46 semaines sur 52. On sait qu'elle a été victime de racisme, mais on sait aussi que ça n'a jamais été une militante. On sait qu'elle a eu des problèmes de santé, parfois très graves, tout au long de sa vie, particulièrement les dernières années. On l'a d'abord appelée « The First Lady of Swing », parce que c'était ça qu'elle chantait au début de sa carrière. Après, on a dit « The First Lady of Jazz », parce qu'elle pratiquait toutes les formes de cette musique. Ça s'est conclu avec « The first lady of song », elle chantait tout, tout le temps. Un mot pour finir. Un des très grands intellectuels québécois du 20e siècle était André Bellot. Bellot était un amateur de musique, de toutes sortes de musique. Il aimait particulièrement la chanson française. En 1966, il a expliqué cet amour de la chanson française en une magnifique phrase paradoxale. « J'aime la chanson actuelle de toute ma faiblesse, disait-il. » Moi, c'est pareil. « J'aime du Fitzgerald de toute ma faiblesse. » Oui, mais là, la faiblesse, c'est quand même le fun, quand même, là, l'écouter tout. C'est un bonheur continuel. Et ce qui est, ce qui est le plus fort de du Fitzgerald, c'est qu'elle raconte des histoires, parfois, atroce, hein, hein? souffrant, mais on sort de là toujours heureux. Toi, tu préfères Billy. Quand oui, on écoute oui. Billy, on souffre. Oui, oui, oui, oui. Parce qu'elle hein? souffre et ça paraît qu'elle souffre. Oui, elle là, même si elle souffre, il y a une joie de vivre qui transpire de toutes ses chansons qui est absolument phénoménale. Alors, je veux pas les opposer <rire> machinalement l'une à l'autre. On vient mais, de le faire quand même. là. Mais dans la vie, il faut choisir. Hein, soit tu aimes le baseball, soit tu as le tort de ne pas aimer le baseball. Ah, moi, j'aime pas la le vie, baseball. Moi. On s'entend pas. Tout est là, tout est baseball. Hein? Moi, je suis Billy puis je suis soccer. Je pense que j'ai raison, moi. Non. <rire> Désolé. Bon ben dites-nous celle que vous préférez. Elle a fait ou Billy Holiday. Mais non, mais non, mais non, non, Billy. Puis si vous voulez qu'on vous fasse Billy Holiday, ben laissez-nous là en commentaire. <rire> OK? Allez, bye bye. Salut.